Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 5 août et le mot clé du jour est hommage. Alors euh, bah, j'aimerais bien un jour qu'on qu rende hommage à un de mes personnages joueurs euh, lorsqu'il quitte la campagne ou qu'il est décédé. Euh, J'ai connu des, des joueurs qui avaient des petites attentions pour, pour les personnages de leurs leur compagnons disparus. Euh, J'ai voilà, connu certains qui, qui faisaient en sorte de, de s'assurer que, que la famille d'un personnage, Actolou, euh, soit, euh, soit euh, protégée ad minima, qui même euh, n'hésitait pas à, à vraiment continuer à continuer l'interaction avec les PNJ euh, du, du personnage disparu, hein, c'était ses enfants et, et, et sa femme. Euh, j'ai connu voilà, des, des joueurs qui se sont occupés euh, que, de, de faire en sorte que les obsèques soient, soient réalisés euh, correctement et, et donc euh, et des petites touches d'attention dans le jeu pour, pour un personnage parti pour lui faire un, un petit hommage. J'ai bon, aussi connu euh, un joueur qui, lorsque, à Donjons et Dragons, un, un de ses compagnons de jeu est, est parti, il y a un des personnages qui, qui a été tué par des monstres, et euh, ils étaient dans une vallée perdue, donc ils n'avaient pas la possibilité de transporter son cadavre pour euh, finir la quête, entre guillemets. Euh, et du coup, ils, ils ont décidé de, de laisser son cadavre pour le, le récupérer, le ramener chez eux pour euh, bah, voir s'il pouvait être ressuscité, puisqu'il s'agit de donjons de dragons que c'est parfois possible, ou euh, bah, simplement lui, lui faire une sépulture euh, honorable. Afin de protéger le corps euh, des éventuels animaux ou monstres sauvages qui auraient pu venir euh, se nourrir, eh bien un des personnages a fait l'effort de pisser tout autour du cadavre de son ami afin d'en éloigner les bêtes. Alors j'avais trouvé cette idée très drôle comme le reste de la table et donc ils ont pu retrouver le cadavre de leur ami en, en, en, état, en état de décomposition, entamé mais, mais en tout cas pas mangé ni, ni violé d'une quelconque façon par des animaux ou des monstres sauvages. Euh, J'avais trouvé l'idée rigolote et je me suis dit qu'après tout pourquoi pas, ils étaient dans une invasion sauvage avec surtout des animaux et, et des dinosaures, je crois. Et donc j'ai voilà, décidé que l'odeur d'urine allait effectivement protéger son ami C'est un, un hommage un petit peu, un petit peu particulier, euh, mais c'est une attention euh, toute valable. Ce qui concerne euh, réellement un hommage euh, du genre euh, honorifique, euh, etc. Euh, je n'en ai pas connu, mais comme je disais au début de cette vidéo, euh, je trouverais ça effectivement extrêmement classe. Euh, qu'on rend hommage à un de mes personnages euh, lors de sa disparition, par exemple. Ah si, euh, petite dernière pensée, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je vous dise que je ne me rappelle pas d'hommage, plutôt que de réellement dire que j'en ai pas connu, parce que sur plus de 18 ans de jeu de rôle et eh bien je peux, je peux en avoir oublié et en fait ça m'est revenu effectivement, il y, a, il y a eu un hommage quand même de fesses j'ai un MJ à Cthulhu, il y a pas si longtemps j'ai un personnage qui est décédé euh, je pense que j'en avais parlé dans une vidéo précédente euh, c'était un personnage homosexuel dans les années 20, c'était un étudiant et eh bien le MJ a quand même rendu un petit hommage à mon personnage, il lui a monté une vidéo euh, Retraçant voilà, des, des petits événements de sa vie euh, C'était euh, un petit montage euh, voilà, pas, Je pense que ça lui a pas pris 6 heures Et c'était pas, pas nécessaire Mais quand même une, une petite vidéo hommage Pour dire au revoir euh, à, ce, à ce fameux bif Et euh, bah, ça m'avait touché sur le moment Donc, euh, donc voilà, merci, euh, merci Thierry euh, Pour ça, je me rappelle que, que j'étais content Quand j'avais découvert cette vidéo Et, euh, et donc bon, bah, ça, ça annule un petit peu ce que je disais avant Effectivement ça, ça m'est revenu J'ai déjà eu un hommage euh, euh, hors jeu, par contre, mais pour un de mes personnages décédés. Donc, euh, merci euh, Thierry et puis euh, et puis euh, bah, voilà, n'hésitez pas à faire un petit peu d'hommage à vos personnages. C'est toujours sympathique de voir qu'ils sont un petit peu plus que que ce brin d'histoire euh, qui, qui ne cesse pas d'exister dès l'instant où le personnage est mort, de la même façon que que dans la vraie vie, lorsqu'on perd des personnes malheureusement autour de nous, eh bien, on ne les oublie pas, on ne les oublie pas euh, ni, ni rapidement ni totalement d'ailleurs. Euh, voilà, donc euh, bah, c'était le 5 août euh, 2020 pour RPG A Day, euh, le mot P était hommage, je vous invite à participer également si vous le souhaitez, que ce soit par écrit, par, euh, par des posts sur des, sur des réseaux sociaux, à choisir, utiliser plutôt euh, des réseaux so sociaux décentralisés. Euh, voilà, participez à RPG A Day, passez le mot, euh, et le mois d'août est comme chaque année euh, consacré à partager le jeu de rôle. Je vous dis à demain pour la suite de RPG Day 2020. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les rollistes